Dimanche 23 octobre, bonjour. Petite review sur GLG Review avec un nouveau chargeur de la marque Ugreen, le Ugreen Nexod 45W. Donc il fait 45 watts sur deux prises USB type C, soit une fois 45 watts soit 20 plus 25 ou 25 plus 20. Parfait pour iPhone, Samsung, iPad, tout ça, tout ça. La review est sur GLG Review. Allez, ça commence à teaser avec les nouveaux écouteurs de la marque Nothing, les Nothing Ear 2. Alors chose étonnante, c'est que les 1, donc du coup, sont en fin de vie, ils sont 50% plus chers. Et concernant le leak de ces Nothing Ear 2, eh ben en fait, rien ne change, ça sera simplement un petit upgrade, peut-être logiciel et haut-parleur. Bref, personne n'en dit du bien sur internet, mais apparemment, il y aurait un haut-parleur de 11,6 mm, un bon petit son, de la bonne réduction de bruit. Bref, ça va faire comme leur nouveau smartphone, je pense que jamais autant de personnes auront cru en cette nouvelle marque, sans avoir rien autour. Bref, nos filles. Rendez-vous demain pour le reste des news. Lundi, 24 octobre, bonjour, et on commence par la vidéo du dimanche sur WTS WTSBGLG, ma chaîne de vlog, où je vous présente la super Soco, TC Max S 2022. Une moto 100% électrique, plutôt intéressante, pas vraiment chère, que je vous présente, et vous pourrez me poser toutes vos questions directement via ce commentaire ou via la vidéo sur WTS d'AGLG. La vidéo complète arrivera jeudi, ça me permettra de compléter en fonction de... La vidéo arrivera jeudi, ça me permettra de compléter un petit peu en fonction de vos questions. Deux nouveaux smartphones viennent de sortir en Chine avec le Samsung W23 5G et le W23 Flip. Bon, rien de nouveau, sauf que c'est vraiment le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4, mais en or. Oui, car c'est les mêmes en version luxe pour la Chine avec des bords et charnières plaquées. Bon, et pour justifier un peu le prix, ils ont pas juste changé en or, ils ont augmenté également la RAM. Avec jusqu'à 16Go de RAM pour le premier et jusqu'à 12Go de RAM pour le deuxième. Tous les deux ont 512 Go de ROM. Ça c'est pas mal. Bon le prix pique un peu, mais c'est fait exprès. En hein. 2207$ et 1379$ hors taxes en Chine uniquement pour le moment. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles news. Mardi 25 octobre. Bonjour. Allez, petite review du jour avec les One More Aéro. De super écouteurs intra-auriculaires avec 6 modes ANC Avec un mode spatial audio. Super qualité, super son et super prix. Et un petit coupon de moins 20€ sur GLG Review. Humidiji passe à 5G avec son Humidigi A13 Pro. Max 5G. Bon, la config est pas mal. Un écran Full HD 6,8 pouces, un Dimensity 900. Donc oui, il est 5G et 12 Go de RAM plus 256 Go de ROM. Les caméras, c'est propre. 64 à l'arrière, 24 à l'avant et une mise en vente à 200 dollars pour le mois de novembre. Ah oui, j'oubliais. Android 12 et batterie 5150 mAh, charge 18 watts. Pas mal tout ça. Ulophone casse les codes avec son Ulefone Armor 17 Pro. Bon, écran LCD Full HD, normal. Processeur MediaTek Helio G99. Ça, c'est bien. Batterie 5380 mAh avec une charge rapide 66 watts et charge 115 w jusqu'à 13 Go de RAM plus 256 plus micro SD, IP68 et IP69. Et enfin, pour te convaincre, une caméra de 108 millions de pixels à l'arrière, plus suivi pixel de pixels ultra large et frontal 16 millions, oh avec vision infrarouge, tout ça, tout ça, je suis impatient de le tester. Rendez-vous demain pour le reste des news Mercredi 26 octobre. Bonjour Allez, petite review du jour avec la nouvelle webcam caméra Césure Fancy Pro. Le produit parfait qui permettra de scanner tous tes livres et de les transformer en Word ou PDF. Mais également une caméra pour filmer tes produits, tes mains ou tes tutos, ou une webcam pour te filmer toi. Tout ça en 4K et pour un prix modéré. Parfait. C'est donc demain que seront annoncés les nouveaux Redmi Note 12. 12 Pro Plus et 12 Pro Plus Track Edition. Bon, une des particularités, ils auront tous le Dimensity 1080 80. Et ça, il sera 5G. Le Redmi Note 12 aura une caméra arrière de 50 millions de pixels. Le Note 12 Pro Plus, une caméra Samsung de 200 millions de pixels. Et la version Track Edition aura juste un design particulier. Bon, il reste plus qu'à attendre demain pour avoir plus d'informations et les prix. Allez, moi, je vous dis à demain. Jeudi 27 octobre, bonjour. Allez Petite review du jour sur GLG Review avec la Super Soco TC Max S 2022. Une moto électrique équivalent 125 cm3. Version 2022 avec annoncé 140 km d'autonomie, une vitesse 110 km heure et une charge super rapide à 3h20. Bah forcément, si vous voulez en savoir plus, vous découvrez la vidéo sur GLG Review. C'est bientôt la fête des célibataires en Chine pour le 11-11. Et pour cette occasion, JD.com propose une remise incroyable. Car oui, le Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition ne coûtera que... 359 dollars, hors taxe. C'est la version 8 plus 128, qu'il faudra précommander, avoir une remise pour acheter le jour du lancement, et tout ça ne coûtera que 2579 demi ou UR. Alors c'est un bon gros prix, hein, quand même, hein, pour, euh, pour cette remise-là. Vous pouvez trouver l'article complet sur le dimanche édition, directement sur jtgeek.com, et si vous connaissez quelqu'un en Chine, il pourra peut-être le commander pour vous. Et non, pas besoin d'être célibataire. On se donne rendez-vous demain. Vendredi 28 octobre, bonjour. On commence par la promo Skyphone et jtgeek du jour. Car oui, sur AliExpress, vous pourrez acheter les écouteurs sans fil, les nouveaux, LP40 à 10,30 euros au lieu de 28,29 euros. On parle également du lancement de la nouvelle Huawei Watch GT3 SE, donc une version un peu plus light que la GT3, avec un écran AMOLED de 1,43 pouces, un boîtier 46 mm et une montre qui ne pèse que 35 grammes. Bon après c'est du classique au niveau des fonctions, un hein, sanguin, cardiaque, tout ça, du sport, de la résistivité à l'eau, mais surtout à un prix d'enfer à 180 dollars. En Chine apparemment elle est déjà en Pologne à 170 euros. Allez il se dévoile tout doucement le remplacement du Moto X30 avec le Moto X40. On parle d'un téléphone avec un 8 Gen 2, donc 5G, charge rapide 68 watts, écran OLED, 12Go de RAM, une caméra frontale 60 millions de pixels, et caméra arrière 50 millions de pixels, 50 millions de pixels ultra large, et un mode macro téléobjectif de 12 millions de pixels. Ah euh, mais dis donc, ça a l'air pas mal tout ça. On se donne rendez-vous demain pour le reste des news. Samedi 29 octobre, bonjour. Allez, on en sait un peu plus sur le nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra qui sortira en 2023. Alors oui, il aura toujours une caméra de 200 millions de pixels, ça rien de nouveau, mais il devrait avoir des performances en basse lumière pour la capture vidéo et photographie. La marque promet des compétences informatiques sans précédent ou juste l'un des meilleurs photophones de l'année 2023. Les autres capteurs seront les mêmes, et si Samsung court au pixel, ils devront surtout battre le iPhone 14 Pro Max. Honor a dévoilé en Chine le Honor Play 40 Plus 5G. Bah, C'est pas mal du tout, avec son écran 6,74 pouces en HD+, un processeur Dimensity 700 5G, 6 ou 8Go de RAM 128 ou 256Go de ROM, une batterie 6000 mAh, charge rapide 22,5W, petite caméra selfie 5 millions de pixels, et à l'arrière 50 millions de pixels plus 2 millions de pixels, lecteur de point digital, et tout ça, ma petite dame, à partir de 1199 yuan, soit 165 euros hors taxe, ça va faire du 200 balles TTC. Allez, on parle des films séries de la semaine. Cette semaine, c'est donc fini la saison 1 de House of the Dragon, un espèce de préquel à Game of Thrones. Alors moi, j'ai pas accroché du tout pendant toute la saison. Oui, la fin du dernier épisode était trop bien avec les dragons et tout. J'étais accroché à mon siège. Mais bon, quand tu vas au restaurant, toute la bouffe est moyenne et que le dessert est bon. Tu vas pas revenir en disant, ah, mais le dessert était super bon, c'est un bon resto. Voilà, c'était pas ma cam. Je trouvais ça trop long. Peut-être que la saison 2 sera un peu plus dynamique. Ouais. Allez, je reviens sur la série Andorre, la nouvelle série Star Wars. Qu'est-ce que ça commence à devenir bien Qu'est-ce que c'est intéressant Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de concepts Car oui, l'Empire un peu en mode SS, bah quand ils doivent faire une attaque, ils ont un budget à défendre. Et je ne vous parle même pas du concept de lui en prison où il y a un rythme et tout. C'est digne d'un film. Alors oui, ce n'est pas tout parfait, mais on voit que le budget a été bien dépensé. Et c'est vraiment très intéressant, personnellement, je kiffe bien. Bon, cette semaine, il y avait Black Adam. Je ne suis pas allé le voir parce qu'ici en Asie, il est en anglais, VO, sans français, sans sous-titres, sans rien. J'ai peur un peu de m'ennuyer et tout que je pourrais attendre qu'il soit disponible en DVD temps. La série de la semaine absolument à voir, The Playlist, l'histoire de la création de Spotify. Alors oui, c'est une reconstitution, mais l'histoire est racontée par tous les protagonismes et chacun a sa version de l'histoire. Il y en a qui se mettent un peu plus en avant, encore une fois, on dit l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Les personnages sont super intéressants et l'histoire est vraiment bien. Après, sur la fin, j'aurais voulu qu'il soit un peu moins ambigu. J'avais lu un article qui disait que chaque écoute de musique coûte à Spotify 0,01$. dollars Donc si on reprend les calcul de la chanteuse qui dit qu'elle fait 200 000 écoutes par mois, en théorie, elle devrait toucher 2000 dollars. Mais ce que la série précise bien, en fait, c'est que ces 2000 dollars, elle les donne à la maison disque. Et la maison disque prend 70%, soit 1400 dollars. Et donc, il resterait à l'artiste 600 dollars, et là, on resterait bien dans l'idée où elle n'a pas assez d'argent pour vivre, et que bah, c'est les maisons disques qui se gavent le plus, et pourtant, que le méchant dans l'histoire, en fait, c'est pas vraiment Spotify. Vous me direz ce que vous en pensez. Et on finira la semaine avec ma série coup de cœur. Alors, si vous avez loupé la saison 1 de Gang of London, je vous conseille fortement d'aller la voir tout de suite. Et dites-vous bien que la saison 1 a tellement bien marché qu'il y a déjà une saison 2. Alors forcément, ça change un petit peu. Il y a un peu plus de budget. Je viens de finir l'épisode 1. C'est d'enfer. C'est bien violent. C'est bien mafia. Je pense que vraiment, si vous avez aimé la saison 1, vous allez kiffer la saison 2. Et c'est vraiment bien parti. Le premier épisode fait une heure. Et je suis encore tout chaud. On se retrouve demain pour le reste des news.